Comment improviser facilement au piano Je vais vous donner des clés pour cela. C'est vrai que lorsque l'on commence le piano, ou même si l'on est autodidacte, qu'on se débrouille un petit peu, l'improvisation, ça peut paraître une montagne. Parce qu'il y a une idée reçue, c'est de penser que plus on va avoir de connaissances harmoniques et théoriques, et plus on va être en mesure de bien improviser. Alors, c'est à moitié vrai parce que ce qui peut se passer, c'est que lorsque l'on connaît trop de choses au niveau de la théorie, justement, ça peut avoir un, un effet un peu euh, contre-productif parce que si on n'a pas assimilé les outils, eh bien, on va se paralyser parce qu'on va avoir une connaissance dans la tête énorme et euh, au niveau des doigts, ça ne va pas suivre. Alors, il y a des clés qui permettent d'improviser sans se tromper euh, et qui permettent d'improviser dans beaucoup de styles et dans n'importe quelle grille et dans n'importe quel Tonalité. En fait, c'est extrêmement simple. L'idée, ça va être, par exemple, pour commencer d'improviser dans les notes des accords. Alors, ça paraît évident dit comme cela, mais c'est complètement fondamental. Et si vous savez construire des accords, avec euh, jusqu'à, on va dire jusqu'à la septième, eh bien, c'est déjà amplement suffisant pour pouvoir improviser librement au piano et, et extrêmement facilement sur n'importe quel accord, sur n'importe quelle tonalité. Il suffit de jouer dans les notes des accords. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Alors, imaginons par exemple que vous êtes dans un groupe et que vous devez jouer la grille d'accords suivante. Donc, Ré mineur 7. On va détailler les accords après. Mi mineur 7. Fa majeur 7. Et Mi mineur 7. Et on revient sur, Mi mineur 7, sur Ré mineur 7. Donc, admettons vous accompagner, et puis à un moment donné, on vous propose eh bien, de, de jouer avec créativité sur ce passage et d'improviser sur ce passage. Comment on va faire Alors, il y a plein de façons de faire, et comme je vous le disais, jouer dans les notes des accords permet de ne prendre aucun risque, de sonner juste à tous les coups, et en plus, donc, de faire un travail créatif pour improviser. Donc, Concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est jouer les accords à la main gauche. En même temps, on va y voir beaucoup plus clair. Donc, Ré mineur 7, on va le jouer comme cela, en état fondamental, avec Ré, Fa, La, Do. Donc, on a joué jusqu'à la septième. Hein. Donc, fondamental, tierce, quinte, septième. Alors, tierce mineur, septième mineur. Hein. Ensuite, Mi mineur 7, c'est avec fondamental, tierce mineur, quinte, septième mineur. Fa majeur 7, fondamental, tierce majeur, quinte, septième majeur. Et on redescend sur mi mineur 7. Et donc ce que vous pouvez faire tout simplement pour être créatif euh, eh bien, sur une grille d'accords, eh c'est jouer dans les notes des de chaque accord. Donc pour ré mineur 7, vous allez pouvoir improviser sur les notes ré, fa, la, do. Pour mi mineur 7, sur les notes mi, sol, si, ré. Pour fa majeur 7, sur les notes fa, la, do, mi. Et je reviens, mi, sol, si, ré. Alors je vous montre. Alors ce qui est super avec cette approche, c'est qu'on ne peut pas faire d'erreur et on, on va pouvoir jouer dans toutes les tonalités, sur n'importe quel accord, et ça va sonner juste. Et des clés comme cela, j'en partage avec eh bien, euh, mes contacts privilégiés qui font partie de ma liste d'abonnés, euh, mes secrets contre-intuitifs, que je vous invite à rejoindre si vous voulez recevoir eh bien, des secrets piano comme cela pour progresser efficacement sans être bloqué. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous ai mis deux autres vidéos que vous pouvez regarder et qui pourraient éventuellement vous aider justement à vous débloquer au niveau de l'improvisation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.